et salut tout le monde c'est Chirelle. on se retrouve donc pour le chapitre 2 de tell me why on s'était arrêté à la troisième partie du chapitre 1 où on apprend que ce n'est pas tyler qui a tué sa mère mais plutôt allison alors on va voir ce qui va se passer par contre à la fin des chapitres a chaque fin de chapitre, comme tous les Tell Me Why, on retrouve les stats de tous les joueurs. Et ça, je vous le mettrai une fois qu'on aura terminé les jeux. Je vous mettrai le jeu, pardon, une fois qu'on aura fait les, les trois chapitres, hein, puisqu'il y en a que trois. Euh, je vous mettrai tous les, euh, dans le chapitre 1 les réponses de tous les joueurs euh, dans le chapitre 2. Et comme ça, ça permet de comparer ceux qui ont répondu comme nous, si on est dans, les, dans la moyenne ou pas. Et ça, c'est assez sympa parce qu'il y en a qui ont réussi à faire des choses que nous, on n'a pas fait et qu'on peut retester puisque c'est un jeu à quoi on peut rejouer plusieurs fois donc on va continuer, on va attaquer le chapitre 2 go prenez vos pop-corn il était une fois dans une forêt profonde et ancienne de gobelins malins qui vivaient paisiblement Les gobelins malins faisaient tout ensemble jusqu'au jour où des ténèbres submergèrent la grande maison en bois dans laquelle ils vivaient. Accusé d'avoir amené les ténèbres, le frère fut forcé de quitter la forêt, tandis que sa sœur dut y rester. Dix ans plus tard, ils furent enfin réunis et ensemble, ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois. Bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain. Les gobelins se retrouvèrent donc tout seuls dans la forêt, pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois. Il faudra mettre ton chapeau. <rire> toi, faudra que tu mettes le tien. <rire> bon, qui veut de la glace Moi. Bon app. Sans dire un mot, elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdue, et avec lui, le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux. Et sous titre J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et il n'y a pas de gobelins. On ne la lira plus alors. Je t'aime maman. Pas moi. <rire> non, je rigole. Je t'aime maman. Je vous aime aussi. Faites de beaux rêves, mes amours. quest Bye. Uh -huh. Et on fermerait un chapitre de nos vies, tu vois. Mais en fait, on a juste découvert l'horrible chapitre précédent. Bon, non, ça suffit, on va pas se relancer là-dedans. Allez, debout. Rien de tel que de faire du ménage pour oublier ses soucis. On peut pas plutôt prendre un café. Non, debout, soldat. Allez, on fait le tri parmi les meubles et on lâche les cartons. Mmh. Si on avance bien, je te conduis en ville et je t'achète un pot de glace. Mente, pépite de chocolat. Deux pots. Au boulot. Le gobelin on garde, le dollar on donne au vent, et la poubelle, ben poubelle. Au fait, j'ai nettoyé le plus gros de la salle de bain ce matin, mais je t'ai laissé les toilettes. C'est gentil, mais fallait pas. Allez, on est parti. Hmm. Table moche et chaise bancale. apporter quelques dollars de la vendre. En plus, je mange quasiment toujours sur le canapé alors... Ah oh, oh, C'est la vache, ça pue Alors, est-ce que je vais trouver le souvenir C'est super efficace. Euh, merci électroménager d'époque, ça reste là. Quoique, il a l'air encore en bon état ce four. Pas question. On ne déplace pas le four. Gâteau, fourre-tout, ingrédients, une boîte de cerises, une boîte d'ananas pilée, 200 g de noix émiettées, par les jumeaux, pépites de chocolat pour la pâte à gâteau, de tasse, enfin c'est des recettes. Hein. À faire tous les jours, s'il te plaît, maman. Ok. Partout où on regarde, c'est le bordel. Partout. Vraiment partout. Un vrai écureuil, cette Marianne. Hein On a plein de rien du tout. Oh, j'avais très envie que tu me prépares ce fameux sandwich cornichon ketchup. Désolé monsieur, nous n'avons plus de cornichons. Mmh. Puis-je vous proposer un sandwich ketchup uniquement Je vois qu'il nous reste une petite bouteille. Ah. Oh. Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuète. Mmh, un délice. Qu'est-ce qu'on fait de ça Peut-être que ça intéressera quelqu'un de refaire les finitions. Qu'est-ce que ça fait là, ça C'est un chewing-gum Berk C'était sans doute le mien. Les gobelins étaient ici J'arrive pas à trouver le souvenir, par contre, hein À force de tourner, on va y arriver. Ah. Ah. J'avais oublié qu'on avait eu un mulot apprivoisé. Pauvre Ataplon, il était en piteux état quand on l'a trouvé. Heureusement, Marianne savait comment soigner les animaux. Je crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Moi, j'en veux pas. Moi non plus, je crois. Tes choses sur celle-là. C'est pas moi. Enfin, si, mais... Mais pas vraiment. J'ai compris. Ça me fait bizarre de me revoir là comme ça. Wow, c'est juste une photo, mais elle me fout le cafard. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais. Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer d'orce nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie. Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais, j'imagine. Au fait... Je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. <rire> Merci. Bon. Alors, ta décision, Ronan Je vais en garder quelques-unes. Pour me rappeler du chemin parcouru. Celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé J'aimais bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez. Oh, dégueu cette tâche. Ah, c'est quoi tu penses Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'il pourrait finir par être ramassé. Très malin, Ronan. On peut parler de la fois où t'as volé un œuf et que tu t'es assis dessus sur le canapé dans l'espoir d'avoir un poulet <rire> Non, on peut pas en parler. Hmm. En tout cas, j'ai pas fait de tâche, moi. Il est joli, Svaz. Je me demande si mon cheval est toujours dedans Si tu veux mettre ta main pour vérifier, n'hésite pas. il y a une machine cassée dont le futur propriétaire s'occupera. J'aimerais me garder quoi que ce soit, pas vrai Merci d'avoir fait le tri dans tout ça. C'est bien chiant. Oh, Berk, Berk, Berk, tu ravines ça. Ah, oh, la vache, j'ai encore le goût. Jette-moi ça. Oh. Fais à ah, ah. Je me rasais des parts mon crème à épiler avec ça. <rire> Je m'en rappelle. Cette commode, on en fait quoi Si tu veux que tes serviettes pourrissent, garde-la. Compris, poubelle. absolument pas le souvenir. Alors, du bordel On devrait rassembler tous nos jouets et les donner à une asso. assaut. Et quoi J'ai dit, on devrait donner nos jouets à une asso. Ah, bonne idée. On n'en garderait pas un ou deux quand même. <rire> fleur bleue. C'est un petit singe sautant sur le lit. Hé, hey, Tyler c'est quoi la cantine des petits singes déjà Cinq petits singes sautant sur le lit, un scogna là, tête sur le tapis. Maman appelle le docteur et il dit, plus de singes sautant sur le lit. Est-ce que ça va faire bizarre à chaque fois Félicitations, la carte que vous avez trouvée qui à bon port saura vous guider. Suivez les sentiers de pierres scintillantes et évitez les menaces qui hantent. Adieu, cher petit lit de notre enfance. Pour Oli de Allison, on n'oubliera jamais les fous rires qu'on a partagés et l'amour que nous nous portons mutuellement. Mais je sais que quoi qu'il arrive, chaque gobelin a un jumeau. Je t'aime bonne fête des frères et sœurs. Mon cher monsieur Oli. Comment allez-vous Je suis dans le hangar à bateau et tout va pour le mieux. Je vous envoie cette lettre afin de vous inviter à prendre le thé. Je préparerai le thé ainsi que les petits biscuits et vous pourrez faire la connaissance de mon tendre ami Belloni, que vous allez adorer. J'en suis certaine. Soyez là cet après-midi à 16h. Bien à vous, Allison. C'est fou, hein Alors, je sais pas s'il y a un souvenir à trouver c'est le fait que ça lui remémore des trucs, mais je trouve pas. Sinon, tu montres descendre ici pour m'aider, ou... Euh, oui. Hé, eh, t'as fini de faire le tri là-haut Non. Il y, y a mille, mille fois, fois trop de trucs à a passer en revue. On vient de chasser une mouffette de notre grange alors. Soyez sympa. Une mouffette Il lui a pas fait de mal au moins, elle va bien Ne t'inquiète pas, elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la pousse à la sortie. Pam héros sauveur de mouffette. Je me rappelle qu'il m'avait impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages moi aussi. Alison va la voler. Ma sœur, la voleuse de poisson. <rire> tu faisais le gamin gâté. C'est vrai ça Oui, tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à me nettoyer sur le porche. Edith a obligé à partager. Tu as tout à fait raison. Oh, je lui donne mon maïs. <rire> Tiens, petit gourmand. Mmh. Tu dois avoir faim, toi aussi. Mmh. <rire> ah, Tessa avait l'air vachement moins coincée à l'époque. Alison, ça fait trois fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, oups, j'ai zappé. C'est bon, je vais la nettoyer. Merci. Pendant ce temps-là, je m'occupe des meubles. Je suppose que tu gardes la table basse. Si tu veux quelque chose, dis-le. Je compte pas emporter de meubles à Denali. Et si j'ai besoin de crêcher à Juno, tu auras tout ce qu'il faut. C'est bien de ne pas se mouiller. Ok, je la garde. Je bien ce fauteuil. Il irait bien avec ta table en souche d'arbre. Je serais le ranger le plus classe du monde. Mais en fait, je le voyais bien dans ta bibliothèque. Ma bibliothèque Si on a un salon, déjà. <rire> mais si, t'inquiète. <rire> bye bye, fauteuil confortable. <rire> Et enfin... Désolé de le dire, mais. Le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je dois plus avoir de cartilage aux genoux après dix ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. Seine. viens faire une pause avec moi. Tu rallumes le feu Ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose Earl Grey ou chai Choisis. Moi, je me fais une bonne tasse de café. Besoin d'un petit coup de fouet Faut bien mettre du carburant. Ah je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. T'as entendu Le roi de glace nous met en garde. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais arranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le classeur pour ne pas les salir Bien sûr, mon chou. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Oui, notre classeur était plein de dessins et d'histoires pas terminées. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine On devrait aller voir. Hé hey Allison, viens voir nos dessins. Premières ébauches d'Allison. Maintenant, comme si j'y avais pas contribué. Arrête. Je sais bien que si... Je reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les laisser sur le frigo pendant deux semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins T'as jamais eu l'impression que... Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre Ben, si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui et voilà! Oh, allez, dis-moi! Pauvre Orignal, on l'a pas raté celui-là. <rire> la justice. C'est un peu ironique, non? Parce que c'était un bon samaritain? Dommage Maintenant, que la justice soit pas, pas vraiment juste. Alors, ça serait peut-être. Euh... Qui c'est qu'on a là Alors, deux hommes et. Euh... Toi, tu vas là. Ah, d'accord. Alors. C'est hmm. vraiment l'ours le plus utile. Toujours là au bon moment. Il l'observe. Quoi Mais non. Je veux dire, il était toujours, il était toujours dans, dans les parages. parages. Toujours. Mmh. La pélican. Elle était vraiment généreuse. <rire> ouais. Il y avait, il avait toujours problèmes. une astuce. Alors... Tu sais Ok, je crois, je crois que c'est bon. bon. T'es sûr bien. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux, alors? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie. Ou celui-là. Ouais, Marianne te craché. D'ailleurs, pourquoi une princesse? Pourquoi pas une reine? Elle détestait toute autorité. Ouais, elle aurait été nulle pour régner. Les attributs que tu as donné aux animaux de la forêt sont vraiment fascinants. N'est-ce pas qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est bien ça Alison Attends, ça semblait super réel. C'était. Nous, qui allions trop loin dans nos délires. Super, Sam qui est spécialiste du mauvais timing. Et on n'en a pas fini avec cette conversation. Bonjour Sam. Salut les copains. J'ai croisé le chef Brown qui m'a dit que euh, vous commenciez à nettoyer la maison ce matin. Alors, euh, Je me suis dit que vous auriez besoin de matos. Salut. Merci. C'est gentil de ta part. Au fait, euh, je t'ai fait un peu peur hier et je te demande pardon. C'est pas toi. C'est ton fusil qui m'a fait peur. Ouais. Euh, je... Bon, bref, je voulais aussi dire que je suis allé sur Internet et j'ai fait des recherches. Je ne savais pas la différence entre tous ces mots, tu comprends Je ne suis pas très instrui, moi. mais j'ai compris pourquoi c'était pas bien ce que j'ai dit. Ah, oui. et avant de pour la dame de la maison. La recette préférée de votre mère. Je la fais presque toutes les semaines. Je pense à elle à chaque fois. Euh, merci. Mais oui. on, peut on, peut oui. on, on peut pas, pas cuisiner. Oui. On a toujours on pas, pas d'électricité. Ah ouais. La boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne réparer. Elle est où Je peux m'en charger. Oh, j'en doute pas. mais. Oui. Hein. Ça fait 20 ans que je remets régulièrement ce bazar en marche. Je vais ok. C'est dans la grange, par ici. D'accord, on te suit. Allez, on a, on a besoin, besoin de courant, alors sois gentil avec de le de monsieur. monsieur. C'est moi qui ai construit cette grange. Il lui arrivé quoi, à la boîte à fusibles J'ai oublié de la mettre après avoir réparé le fusible qui n'arrêtait pas de sauté. C'était un circuit qui était abîmé. Je l'ai ressigné direct, comme votre mère l'a dit, Elle préférait réparer les choses plutôt que je dis. Bref je trouve cette clé. Ouvre la porte. Et donne-nous nos clés, toutes cette fois. En fait, euh, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci, bon, Merci. La porte est capricieuse, il faut le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes Ouais, ouais et ai ici non plus. Laisse-moi essayer, Fistan. Je gère. Tourne-la aussi loin que tu peux, vers la gauche, puis tu donnes une sacrosse. Officier. Et merde. Ah, comment bon, la porte est ouverte Vous, aussi, vous allez réparer vos bêtises. Je m'occupe des fusibles. Mais c'est pas ma faute! C'était pas une question. une question. Allez! Ok. Mettre les fusibles dans l'emprise. C'est pas bien compliqué. Ah! Voyons oh, ça. ça, va pas. ça, toute ça va la, la boîte. boîte j'ai réparé le tableau électrique je dois filer mais si jamais tu veux vérifier attention ne pas surcharger les circuits tu dois utiliser les fusibles 15 ampères pour le garage 15 ampères pour le garage l'ampérage total de la maison est de 120 je suis assez fier pour moi hein j'ai respecté un code couleur chaque fusible doit être lié au câble de la bonne couleur oh. Alors 15 ampères pour le garage tu passes la poignée Ouais, tiens. Merci. Qu'est-ce qu'il y a Ça va Ouais. Ouais, c'est... C'est mon genou qui débloque. C'est de les foutent. Oh, c'est un américain. À la fin. Oui, c'est. C'est le meilleur arrière de la région. Jusqu'à... Jusqu'à ce que je me blesse. Merde. Ouais. c'est dur. tout. Celui-là, peut-être. Tiens, vraiment... c'est euh, oui. bon. C'est bon. Chauffe-eau, cuisine, générateur, garage. 1, 2, 3, 4. Alors, 15A pour le garage, c'est le dernier. ça, de de nettoyer ça avant de es en route, Au fait... Vous avez ce qu'il faut pour, pour eux enfin, contre, contre les autres. Pourquoi, ours. pourquoi pas Toujours va ouais, confuser. Pas toujours. Et <rire> un ours, ça, ça se repousse pas avec des remarques ironiques. Hein. On ne n'achètera pas, pas d'armes, ça. Ouh, ce corset là. Tu dois utiliser des fusibles de 15 Ampères pour le ah, a garage. D'accord. Va pas fouer ton dedans. C'est bon, c'est de cause. C'est normal, la moisissure sur ces bandes. Elles sont bon, orientées au nord, donc pas de soleil. L'ampérage total de ah, la maison ouais. est de 120 Ampères. Fais gaffe. Ce n'est pas, pas la vile d'intérêt mentide, Il y a du brâle. Hum, mais faire en sorte que ça sèche. J'aime au maximum la de d'habitude. Il Sûrement pas les, les, les mois issus ne ça Il faut, Il faut de l'huile de Dachek Non. Tu vois ce petit oh. bout argenté c'est dans la partie en cuivre. C'est sûrement à cause de ça que ça bloquait. Ah, possible, ouais. T'es bricoleur, en fait, toi. Bon, oh, c'est je... pas ça. Tu fais pas un tour de moins. Écoute, je vais à mon rythme. Faut que j'apprenne, ok Ok. Allez, ah, femme. Pas ça ici, Sam. Euh, T'as lu la note à côté de la boîte Et oui, je l'ai lu, mais. de couleur, hein. Non, la grange Non, faut aller en acheter chez les béquilles. Ah enfin bon, il y a du jeu au niveau du pen. faut remplacer la gâche. Donc on ne peut pas réparer la porte Ben, euh, non, pas aujourd'hui. dire que ça devait être rapide. Yes. Ça a l'air bon. C'était pas simple. Avec quelqu'un. Est-ce que ça va Vous, vous avez l'air de gérer ça comme des pros alors. Salut. Il s'est passé quoi là C'est sur toi. Ça sent le vécu. Ouais, la fois où j'en ai utilisé pour me débarrasser de rats à Fireweed, j'en ai renversé sur ma seule paire de godasses. <rire> Hé, hey, c'était pas drôle. Oh ben non, Pippi Boy. Je me demande pourquoi ça est si contrarié. Oh, j'imagine qu'il avait oublié de racheter du whisky. Il y a sûrement quelque chose qui l'a bouleversé. Aucun d'entre nous n'est vraiment rassuré quand on voit ce porte-fusil. D'ailleurs, fais-moi penser à l'enlever. Salut, ma jolie. Si on habite ensemble, il faut que tu saches que les araignées sont interdites chez moi. Je refuse de tuer une araignée. Ah, bah tu les mettras dehors alors. Hé, eh, regarde ça. C'est là qu'elle fabriquait tous nos jouets. Rouleau de PQ vide, corde, carton. Je me demande bien ce qu'elle comptait faire de tout ça. Une voiture peut-être. Ah, ou un char d'assaut. Elle était super douée. Elle savait dessiner, écrire, faire des photos. Elle aurait pu être artiste au lieu de venir s'isoler comme ça ici. Ah, trop bien. Je vais me faire une caisse à outils complète. J'ai trouvé les réserves de Marianne. Myrtille, myrtille, canneberge, hein Boulot et laurier de Saint-Antoine. Ça doit avoir le goût des nuits qui commence à 9h du soir, ça. C'est plus bon tout ça. Est-ce que ça l'a déjà été, en fait Ça se périme, la bouffe en boîte. Je veux dire, c'est hermétique quand même. Euh, pas question que je goûte pour vérifier. Alison, tu sais qui c'est T'as trouvé quoi Est-ce que tu sais qui c'est Euh, oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais... Celle-là, jamais. Wow, t'as vu Brown. Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux Fais gaffe, le verre est... Aïe ah. Est-ce que ça va ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder. On n'avait même pas le droit d'être là. Alison, viens voir. Je ne veux pas. Elle a dit ne pas les déranger, elle et Eddie. Où est-ce que tu vas Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. Tu faisais partie de la famille, Eddie. Comment tu pu me faire ça Chut. Écoute. J'étais obligé de le faire. De quoi il s'est en train de parler J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais... Je me rappelle que ce qu'Eddie devait faire, l'objet de cet appel, ça lui fendait le cœur. Ça lui fendait le cœur Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens, je vais te montrer ce dont je me rappelle. Il y a autre chose, je le sens. Toisi. elle dit quoi, la loi, à ce sujet, hein Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. Une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Marianne, euh... Le camp Deux quoi Elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr Il jouait bien le connard, quand même. Comment tu peux être sûr On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé, alors Écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Alors, pourquoi t'es venu ici C'est pas la procédure, ça, que je sache. Je voulais te le dire de vive voix. Va-t'en, s'il te plaît. Marianne. Je suis désolé. Va-t'en, je te dis. Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends. Ça s'est passé quand euh, Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais, Eddie disait qu'il n'avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais. Non, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi Qu'est-ce qu'il venait faire exactement Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusions trop rapidement. Écoute, je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne. Même si il faisait le flic. Moi je peux. Mais qui sait La mémoire est parfois capricieuse, hein T'es une salope d'hypocrite. Si je le camp ici. Je le camp d'ici Je le camp chez moi Tout de suite Donc, on est d'accord. Brown s'est frité avec Marianne pile le jour où elle nous a attaqué. Et il nous a menti sur ça. On fait quoi On va le voir et on lui demande des explications. Tout de suite Oui. Je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, c'est mon d'ordures d'ordure. Rien à foutre. Que Brown ait menti. C'est vrai, je suis pas son fan numéro un. Mais d'habitude, il rigole pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est, est un salaud. Mais t'en réjouir comme ça, c'est pas cool. C'est mmh. ah, Tina, il faut que je réponde. Oui. Euh, deux secondes, je me garde là. Un tour alors. Non, euh, c'est. Je n'ai pas pour longtemps. Bon, Tina, qu'est-ce qui se passe Si tout sera prêt. Ma grande, le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Je comprends bien, mais on a encore beaucoup à faire. Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait payer en cash C'est pas le bon moment. Une offre cash, l'histoire. La maison n'est pas visitable en l'état. Pas la peine de lui faire perdre du temps. Voilà, c'est bon. Je suis sur la liste mort de Tina, maintenant. dis et moi, on a fait cette rando il y a quelques années. Une fois au sommet, on a vu des bières bien fraîches. Sentier de Black Creek navette tous les jours depuis Delos Crossing jusqu'au départ de la piste. Départ à 8h devant le centre culturel de juin septembre. Tu cherches à gagner le vote de qui, Tom Des ours Votez pour Tom Vetchy, votre nouveau maire. Pour vous, un voisin digne de confiance, un entrepreneur prospère, un père de famille. Alors, oui de frange, hein. Le sculpteur a fait un super boulot. Dorian qui Ça me dit vaguement un truc. trouver un super endroit, dis donc. On est déjà venus ici, non Donc, Tina Tina West, notre agent immobilier. Ah, Tina, ouais. Et elle voulait quoi Elle avait un acheteur potentiel pour la maison, mais il pouvait visiter qu'après-demain. Et tu lui as dit non Oui, il nous faut plus de temps que ça, pour tout nettoyer et puis... Tu sais. Merci. Mais si on n'a pas d'autre appel. Alors on passera notre vie dans cette putain de maison et on perdra la boule. <rire> Excellent plan. Donc, avant que Tina appelle, on parlait de. Ouais. Je me réjouis pas des conneries de ton père adoptif. Ah bon On aurait dit pourtant. Il nous a caché des infos sur Marianne. Je sais. Mais t'es pas obligé de t'enfoncer le clou. J'ai compris. Tu seras toujours de son côté, pas du mien. Allez, arrête, c'est pas juste. Alors pourquoi tu continues à le faire Cette ville, ces gens, c'est juste des souvenirs pour toi. Mais c'est ma ville, Tyler. Mes amis, ma famille. Moi aussi, je veux des réponses. Mais je veux pas bousiller toute ma vie pour les avoir. Je suis pas venue ici pour foutre en l'air ta vie, Lisa. Je veux juste tes réponses. Je sais. C'est pour ça qu'on fait tout ça, pas vrai Tu veux bien dire. Allez, Tyler, viens m'aider. Pourquoi tu te fermes comme ça Tu parles littéralement à l'intérieur de ma tête. Même si j'essayais, je ne vois pas comment je pourrais me fermer à toi. T'as compris ce que je voulais dire, Ty C'est vrai? Ok, ok, je ne le ferai pas. Tu étais toujours en train de m'accuser de tricher. Parce que c'était vrai. C'était cool ce jeu. Deviner où t'étais en ressentant ce que tu ressentais. d'autres pouvait jouer à notre jeu. C'est ça qui était bien. Sérieux T'as jamais voulu avoir d'autres amis Non, pas vraiment. Je veux dire, on était là l'un pour l'autre. Ça me suffisait largement. Donc, t'es pas trop déçu que j'ai refusé une chance d'être milliardaire Non, ça m'aurait ramolli d'être riche. Et j'ai passé trop de temps à peaufiner mon côté décalé. T'as eu raison de m'engueuler tout à l'heure. J'étais injuste envers Eddie. Tu sais, je suis contente qu'on trouve des réponses. Mais j'aime pas qu'on s'en prenne à celui qui a été un père pour moi. Je vais faire de mon mieux. Ok, ben on va rester là pour le chapitre 2, la partie 1. Alors, ça a été un petit peu compliqué le départ. Hein. Je pas à trouver les souvenirs parce qu'en fait, contrairement au premier chapitre, euh, les souvenirs ne s'affichent pas. Si vous vous rappelez, dans le premier chapitre, on avait juste à tourner la caméra et il y avait la lettre A, se souvenir. Tandis que là, il faut juste, avec les boutons de la manette, essayer de trouver le souvenir nous-mêmes. Donc, ça change un petit peu les choses. En tout cas, ben, je ne suis pas déçue. Je continue à être bien prise par cette histoire. J'espère que vous aussi. J'attends vos retours en commentaire. Les petits pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous fais plein bibi, plein zouzou, et on se retrouve très vite pour la partie 2 du chapitre 2. Bye bye